Salut la Pixie Ami Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau Disney Book, ça faisait très longtemps que j'en avais pas tourné. La bonne nouvelle, c'est que j'ai lu plein de petits livres ces derniers mois, donc il devrait y avoir plusieurs Disney Books dans les prochaines semaines, prochains mois sur la chaîne, et j'espère que ça vous fait plaisir, moi je suis super contente. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler donc du, coup du prochain livre qu'il y a à gagner sur ma chaîne, donc c'est celui-ci, si vous voulez faire la chronique livresque avec moi. Je vais pas laisser le concours en ligne très longtemps, à mon avis euh, dans trois jours il sera plus là. Pour une raison très très simple en fait, c'est que euh, bah, je commence à préparer les vidéos de Noël et donc du coup il me faut un peu d'avance. N'oubliez pas du coup que si vous gagnez, et eh vous bah, vous engagez à me faire une chronique livresque le plus rapidement possible en vidéo, donc il faut être quand même à l'aise et il faut être majeur. Voilà, assez perdu de temps, je commence avec les livres du jour. Donc le premier livre dont on va parler c'est celui-ci. Pixar vers le génie et au-delà et en fait la membre de la Pixie Army qui a gagné ce livre-ci a fait une review absolument parfaite de euh, ce que composait le livre donc je vous propose directement de découvrir son témoignage et je réagirai derrière Coucou Pixie, coucou la Pixie Army, je m'appelle Clémentine et je suis la gagnante du livre Hommage au studio Pixar, vers le génie au-delà. Pour parler un peu du livre, on va avoir quatre parties. La première partie qui va nous parler des studios Pixar dans leur ensemble. Donc avec des pages sur la chronologie des studios et des films. Une présentation des grands noms de Pixar. La deuxième partie nous parle de tous les films Pixar connus jusqu'à Coco. Donc on va avoir un résumé et une analyse sur chaque film. La troisième partie c'est la même chose mais sur les courts métrages de Pixar. Enfin pour finir sur cette troisième partie on va avoir une double page sur Pixar Sparkshot. La quatrième partie ça va être des fan arts ou des illustrations en tout cas euh, sur le thème de Pixar fait par différents artistes. Donc sur leur film préféré en général du studio et ils vont même nous dire pourquoi c'est leur film préféré et pourquoi ils ont fait ce dessin. Donc euh, mon avis sur ce livre c'est assez mitigé. Euh, c'est vrai que j'ai aimé certains passages, euh, notamment je pense du coup à la première partie. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. La partie également 4 m'a plu parce que j'ai trouvé que les dessins étaient euh, très beaux et j'ai trouvé ça intéressant du coup d'avoir... Euh, le commentaire à côté de l'artiste pour nous dire pourquoi ils ont fait ce dessin et j'ai bien aimé on va dire la partie 3 des courts-métrages mais pas tout, juste la partie Pixar Spark Shots je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai aimé parce que sinon euh, le livre est très compliqué à lire euh, pourtant il est pas très gros hein, voilà, mais je l'ai trouvé extrêmement compliqué parce que du coup ce sont des analyses et c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'attendais dans ce livre il y a pas vraiment de d'anecdotes de tournage ou euh, de croquis. Euh, en fait, c'est vraiment on nous explique pas comment le film a été fait. On va surtout euh, avoir l'avis des auteurs en fait à peu près sur euh, sur le film ou les courts métrages. Et et c'est dommage ça ça apporte pas grand chose en fait je trouve. Et du coup c'est pour ça j'arrivais pas à me mettre dedans. Après je pense que ce livre peut plaire. Hein, à, à, du coup, si vous cherchez quelque chose euh, ou confrontez votre avis, par exemple, je pense que ça peut vous plaire. C'est un livre MOOC, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, des éditions Innis. Il euh, y avait également Disney qui était sorti il euh, y a quelques mois. Je vous en avais fait une chronique sur la chaîne puisque j'avais détesté ce bouquin. Et euh, pour être très honnête, j'en attendais beaucoup de celui-ci puisque et bah, euh, Pixar, vous savez à quel point j'aime ça. Et j'avais très très peur d'avoir le même sentiment. Et en fait... Pas du tout. Je comprends ton point de vue sur le fait que tu dises que, euh, ben bah voilà, il n'y a pas de croquis, etc. Après, c'est très propre à cette collection-là de livres, donc moi, de mon côté, j'ai pas été surprise. Je trouve qu'au niveau de l'avis des auteurs, c'est euh, le livre où ils se sont le plus contenus. <rire> Et heureusement, parce que je supporte pas non plus d'avoir les avis des auteurs, ça ne m'a pas du tout perturbée sur ce livre-ci, euh, je l'ai complètement dévoré. J'avais été invitée à une soirée en juin pour la sortie de ce livre-ci et euh, j'avais adoré la démarche qu'il y avait derrière. Je trouvais qu'il était extrêmement fourni en interview, chose qu'il n'y avait pas euh, sur les précédents livres. Je trouve qu'il y a des angles qui sont moins linéaires en fait que euh, sur les MOOC précédents que j'ai pu lire. Euh, certes, on a des avis sur tous les films Pixar, mais on a aussi sur les courts-métrages. On a euh, quelques pages sur bah, les studios Pixar en eux-mêmes, sur des choses un peu originales, genre les easter eggs et tout. Un guide assez complet pour tout fan Pixar qui se respecte. Moi-même, j'ai appris quelques petites anecdotes, bon, euh, pas tant que ça, mais des petites choses comme ça sur les films, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et je pense que du coup, ça peut valoir le coup. Alors je sais pas du coup après Disney et Pixar s'ils vont reproposer quelque chose sur un univers qui colle à ma chaîne, mais je suis quand même vraiment très très satisfaite, et euh, ça a été une très très bonne surprise. Donc moi pour le coup j'ai mis la note de 4,5 sur 5, note que je trouve assez méritée, j'ai pas mis 5 parce que 5 c'est vraiment dédié à mes coups de cœur absolus, mais euh, vraiment ils sont sur la bonne voie et euh, très agréablement surprise par ça. En second je reste également sur un cadeau <rire> pour le coup puisque Glena m'a envoyé un petit colis récemment. Et euh, si vous le savez pas j'aime beaucoup les BD, je suis beaucoup plus BD euh, Pixou que euh, Mickey. Donc là, c'était vraiment une découverte, j'en ai reçu trois. Et du coup, les deux autres, vous les découvrirez dans le prochain Disney Book, puisque je ne les ai pas encore lus. Vous avez choisi sur Instagram que je lise celle ci en premier. Et euh, j'ai été très agréablement surprise. En fait, ce sont des BD, donc ils sont assez épaisses, qui font une centaine de pages. Elles coûtent 15 euros, il me semble. Oui, c'est ça, 15 euros. Magnifique dans une bibliothèque. Et alors, la qualité des dessins, j'en suis amoureuse. Je vous mets quelques pages en close-up, mais j'ai été vraiment agréablement surprise par la patte du dessinateur, également de l'auteur. Je trouve qu'il y a une narration qui est extrêmement bien faite, euh, de bulle en bulle, c'est très plaisant à regarder. Après, très sincèrement, ça pourrait être raconté par n'importe quel personnage. Le fait que ce soit Mickey et ses amis, ça n'apporte pas grand chose. Euh, il y a juste quelques petites références au fait que ce soit Mickey et ses amis, genre le fait qu'il s'appelle Jim Mauskins. J'ai trouvé l'histoire très belle, donc l'île au trésor, c'est une histoire qui existe déjà et c'est une histoire qui fait également penser à La Planète au Trésor hein, euh, qui est un film, je pense, que beaucoup de fans Disney apprécient. Jim Hawkins n'a absolument pas la personnalité de Jim Hawkins, hein. il est beaucoup moins rebelle il est beaucoup plus gentillet, mais je trouve qu'on s'attache quand même euh, au personnage du pirate Pat Silver. L'histoire est très sympa, elle est assez inattendue malgré tout puisque euh, bah, c'est pas exactement non plus les mêmes ressorts scénaristiques que La Planète au Trésor, même si on voit quelques petites ressemblances, et je le trouve très poétique et ça a été une belle surprise. Alors je ne vais pas mettre 5 sur 5 là encore parce que bah on n'est pas non plus sur un coup de cœur de ouf. Mais euh, j'ai été très contente de découvrir cet ouvrage qui a été une très belle surprise. Si vous aimez les BD, euh, si vous aimez les belles histoires, je vous le recommande à fond. Je pense que c'est un très joli cadeau et ça rend très très bien dans une bibliothèque. Il y a pas mal d'ouvrages un peu comme ça qui sortent en ce moment euh, des éditions Gléna. Donc ça me donne très envie de découvrir les autres. Et donc du coup, bah, je mets un 4 sur 5. Autre livre cette fois-ci, c'est un roman. Euh, donc c'est... Tales from the Untamed Mansion, euh, le volume 4, Memento Mori, donc c'est le dernier qui est sorti de la collection. Je crois pas qu'il y aura de tomes 5. Donc j'avais déjà euh, chroniqué sur la chaîne les trois premiers tomes, si jamais euh, vous voulez le voir, vous avez toute la playlist des Disney Books. Celui-ci est sorti en juillet dernier, donc je me suis euh, pris direct. Ce que j'aime bien évidemment, euh, c'est son petit format, son petit prix. Je crois que j'ai payé ça à peu près 13 euros. Visuellement, c'est un objet décoratif absolument magnifique. Des 4 tomes, c'est mon livre préféré, parce que je trouve que c'est celui qui fait le plus le lien avec Haunted euh, Mansion, qui a le plus de références à l'attraction, avec des petits personnages euh, comme ça qu'on peut euh, facilement identifier. Et euh, surtout, ça fait le lien avec les trois premiers tomes, qui étaient assez décousus les, un, les uns des autres. Le seul point commun, en fait, de tous ces livres-ci, c'est qu'ils racontent tous l'histoire de personnes qui sont mortes, et qui repose donc du coup en paix dans Haunted Mansion, mais sinon il n'y avait pas spécialement de lien avec l'attraction, et là ça le fait, donc je ne vais pas vous spoiler l'histoire bien évidemment. Pas de point négatif, pour moi il est globalement assez facile à lire, euh, ça m'a pris je crois une bonne journée euh, de lecture, mais j'étais absolument captivée par ma lecture, et je vous le recommande à fond si vous êtes fan de Haunted Mansion, si vous aimez les romans Disney, si vous aimez être surpris, parce que bah, du coup c'est pas du tout l'histoire qu'on s'attendrait à découvrir en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment développé un bel univers parallèle. Là pour le coup je peux mettre un 5 sur 5 parce que euh, j'ai été captivée par ma lecture. Je trouve qu'aujourd'hui euh, je les enchaîne quand même assez vite les, les reviews. Euh, J'espère que ça vous dérangera pas mais euh, clairement euh, là euh, on s'arrête plus quoi. Donc prochain livre c'est cet art of sea qui est un livre que j'ai acheté d'occasion, ça se voit d'ailleurs euh, ici. Ça prouve que c'est un livre qui a été en bibliothèque et qui a été acheté ensuite d'occasion sur amazon. Euh, c'est un livre qui est assez ancien, que j'ai depuis très très longtemps dans ma bibliothèque. J'étais tombée sur une bonne offre parce que le art-of coûte assez cher et c'est un film que j'aime pas plus que ça. Mais par contre, je souligne et j'apprécie beaucoup le fait que euh, eh ben, on ait un art-of sur ce film aussi. Parce que par exemple, il n'y a pas d'art-of sur Cusco et moi ça me frustre énormément. Alors que là, on a quand même quelques pages euh, sur ce, sur ce livre-ci, ce que je trouve plutôt cool. Donc pour vous parler du art-of des Robinson, c'est un art-of en anglais, qui est assez ancien, qui est assez fin. D'ailleurs, je pense pas qu'il fasse partie d'une collection d'autres art du même type. Comme je vous le disais, je l'ai payé dans la fourchette basse, mais je l'ai quand même eu à 38 euros. Donc si jamais vous le voyez à moins de 50 et que c'est un film que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir cet art euh, bah n'hésitez pas trop en termes de tarif. Je pense qu'il doit être assez rare maintenant. Et bah, l'art-of est meilleur que le film. <rire> en tout cas, mon humble avis. Vous avez une page par aspect du film. J'ai vraiment eu l'impression, en lisant ce livre de tout savoir en fait euh, sur l'univers des Robinson, ça m'a pas laissé de sentiment d'inachevé, pourtant il est quand même assez fin. J'ai bien aimé la mise en page qui est assez lumineuse, intemporelle, on n'a pas euh, cet effet des vieux art of qui sont complètement euh, inspirés des années 90 et qui font mal à la rétine. Il euh, y a des pages en particulier que j'ai beaucoup aimé, euh, notamment Tout des Landes, euh, page 23. Je le trouve très facile à lire honnêtement, on n'est pas sur de l'art-of compliqué avec des termes... Euh, voilà. Et il euh, y a une partie que j'ai également bien aimée et qui m'a agréablement surprise, c'est qu'en fait on nous a parlé du travail de l'adaptation puisque euh, bah les Robinson ça vient donc du coup d'un livre et on nous a un peu expliqué tout ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Pas de point négatif à déplorer sur ce livre-ci. Je trouve au contraire que c'est plutôt cool d'avoir un art off sur ce genre de film auquel personne ne pense généralement quand on parle de Disney. Je mets la note de 4 sur 5 parce qu'on va pas abuser, c'est pas un coup de cœur de fou. Mais je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection, donc euh, plutôt cool. Alors là par contre on arrive à un coup de cœur absolu, c'est ce livre aussi. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté aux Etats-Unis, qui est disponible du coup euh, bah, sur Amazon, euh, qui se trouve un peu partout maintenant. Euh, je crois que je l'ai payé 18 ou 19 dollars. C'est un livre qui est assez fin. Rien que vous voyez la, la première page, vous comprenez que euh, visuellement, ça va être un chef-d'œuvre. Et c'est une impression qui se confirme dans le livre. Donc en fait, ce livre aussi parle euh, des femmes des studios Disney, euh, donc des femmes qui ont marqué l'histoire de Disney. À la fois les illustratrices, les coloristes, euh, et il y a également des femmes aviatrices. Alors euh, ça, par contre, je vous avoue que c'est une partie que j'ai pas aimée parce que je j'ai pas trop compris l'intérêt de le mettre dans ce livre aussi. Hein, mais euh, c'est assez intéressant en fait de se rendre compte que même si à l'époque il y avait peu de femmes qui travaillaient dans les studios Disney, il y avait quand même euh, quelques femmes voilà, qui ont euh, sorti leur épingle du jeu, qui étaient des bosseuses, qui ont eu un véritable impact euh, sur les films Disney et visuellement donc ce livre est un chef dœuvre ça rend hommage à plein de femmes, plein de femmes dont j'avais jamais entendu parler parce que moi, à part Marie Blair, les femmes des années 50, bah voilà. Il euh, y a aussi une page sur Liliane Disney, hein, donc euh, plutôt cool parce que là encore c'est une femme dont on nous parle très peu souvent. J'ai un énorme coup de cœur, du coup sur la mise en page, euh, sur euh, la facilité d'écriture, en fait, c'est un livre qui, normalement, est destiné plutôt à un jeune public. Donc, forcément, c'est plus facile à lire. Et c'est un livre qui complète, je pense, parfaitement Ink and Paint, qui est un livre que je veux absolument, qui est sur ma wishlist. Mais pour l'instant... Je fais pas d'autres craquages parce que j'ai du mal à vider à ma pile à lire, mais ça fait partie des livres que je veux absolument pour Noël. Que vous dire, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, si vous comprenez bien l'anglais euh, et que vous êtes un peu sensible au design, là encore c'est un livre que je vous recommande. Je lui mets donc sans aucun doute la note de 5 sur 5. Le petit dernier donc de cette vidéo, euh, qui ne mérite pas du tout un 5 sur 5, <rire> pour être honnête avec vous la Pixie Army, euh, ça a été une déception. Mais en soi je m'y attendais, je vous explique donc ce livre aussi c'est celui-là, donc c'est le Art of de Mickey Mouse qui m'a été offert par Alex pour mon anniversaire. C'est un livre que, qui est sorti pour les 90 ans de Mickey. Vous avez toute une partie en fait euh, sur euh, les artistes et donc du coup les réinterprétations de Mickey. Et ça moi c'est un truc que j'aime pas parce que c'est un livre qui coûte quand même 25 euros. Et que pour 25 euros, moi je veux que tout ça se soit de l'information et pas euh, du remplissage. Au final... J'ai pas été si déçu que ça euh, de la partie, en fait, avec les dessins, les réinterprétations de Mickey, parce que déjà je m'y attendais. Le titre, c'est quand même l'art de Mickey Mouse, donc ça me semble logique qu'il y ait des éléments un peu visuels. Et surtout, il y a des très jolies réinterprétations. Par contre, elles prennent quand même un peu trop de place à mon goût dans le livre, mais c'est un autre sujet. Ce que j'ai détesté le plus, c'est la partie filmographie. Elle est indigeste à lire. C'est une catastrophe c'est pas agréable à lire. On n'a pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit, alors que bon, la filmographie de Mickey, c'est quand même important, quoi. Même si, ok, c'est cool d'avoir euh, des images pour montrer l'évolution visuelle de Mickey à travers les années, euh, 10 pages pour parler de la filmographie de Mickey sur un livre de cette taille-là, c'est clairement pas suffisant. Après, ce que je trouve cool, c'est que, honnêtement, le ton d'écriture est assez lisible. Euh, on a quand même... Un panel assez large d'informations autour de Mickey, mais j'ai quand même cette sensation que ça reste en surface alors qu'on est sur un personnage qui est quand même emblématique, fondateur de la pop culture aujourd'hui. On a vraiment laissé la part belle aux illustrations dans ce livre alors qu'en vrai il y avait des choses plus importantes à développer. Et du coup, pour moi, ce livre, il mérite la note de 2 sur 5, ce qui est assez dur. Alex, j'espère que tu le prendras pas pour toi, <rire> parce que j'étais très contente du cadeau malgré tout. En fait, ce qui me dérange, c'est que ouais, on reste en surface pour un personnage qui est quand même extrêmement important. Ça reste une bonne introduction à l'univers de Mickey, mais il y a tellement mieux aujourd'hui comme livre pour en apprendre plus sur lui. Je vous avais présenté un livre sur Mickey euh, dans un des précédents Disney books qui est pour moi le meilleur livre sur Mickey qui existe, mais clairement il y en a beaucoup d'autres en fait. Donc c'est un peu dommage d'avoir un livre comme ça sur le marché, euh, en France en plus, alors qu'on a assez peu de livres quand même en France, même si ça tend à se développer. Euh, pour avoir un truc pareil. quoi. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo Disney Book. J'espère que celle-ci vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez lus vous aussi, euh, vos dernières lectures, les choses que vous aimeriez que je lise. Euh pour la prochaine vidéo, j'ai ma petite idée hein, déjà sur les prochains livres, mais je suis toujours contente de pouvoir échanger avec vous là-dessus n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours extrêmement plaisir, ça me permet de voir que les Disney books vous plaisent, à mettre un commentaire, euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous alors, en scène post-générique de cette vidéo, euh, je vais vous parler de deux livres que j'ai que lus. Donc, du coup, pour le prochain Disney book, je vous donnerai pas mes avis parce que sinon je spoil. Le premier, euh, c'est All About the Disney Trains, euh, qui est un livre qui est le livre, je pense, préféré d'Alex. Donc, euh, j'ai hâte de vous en parler. Et le deuxième, c'est euh, le fameux livre euh, Phantom Manor de Disneyland Paris. J'ai beaucoup hésité à vous le mettre en premier dans cette vidéo, mais en fait, je me suis dit deux livres, Phantom Manor, Haunted Mansion, dans la même vidéo, c'est c'était peut-être un peu too much, donc j'ai attendu.